Il y en a qui l'appellent l'homme de la montagne. D'autres, l'ermite. D'autres, encore, le chasseur. Il paraît qu'il vit seul dans la montagne et qu'il se nourrit exclusivement de castors. Il y en a même qui disent qu'il vient d'Alaska où il chasse l'ours et où il trappe toutes les bêtes possibles. Mais... Qu'est-ce qui est vrai là-dedans Et qu'est-ce qui n'est que légende Va savoir. Hé, hey, toi, sois prêt, parce qu'on sait jamais. Grâce à mon nouveau scaphandre autonome, mes voyages interplanétaires sont devenus beaucoup plus faciles. J'étais tranquille, j'étais peinard, tout seul au bout du monde. Et... ce qu'on entend par nature. Quand même, ne trouvez pas que le paysage, ça vaut un petit peu le coup de tout ça Hein Ça fait non Souvenez-vous, il y a presque six mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les premiers jours et ben bah celle-là elle s'appelle les derniers jours dans le monde de l'outdoor du bushcraft de la survie etc il y a pas mal de termes qui sont un petit peu utilisés mal à propos l'EDC c'est un gros truc qu'on voit partout ah bah mon EDC que je prends de temps en temps quand je parle. Bah... non l'EDC ça veut dire everyday carry. Donc, c'est ce qu'on emporte tous les jours. Je voulais vous présenter un sac à dos. Euh, voilà, celui-là. Ah, attendez. Êtes prêt Et... Voilà. Donc, ceci est bien un sac à dos et non pas un sac à ventre. Retour d'expérience sur ma Quick Hiker de Ultralight. Oh, attendez. Pour faire voir quelque chose, on va s'approcher, c'est pas courant sous ces latitudes. aller doucement, je ne suis pas allergique, mais il y en a qui le sont, on va faire gaffe quand même de pas se faire piquer, regardez, un ilguêtre, ça c'est les deux qui sont là, c'est de la bouchenelle pro, on est super costaud. Pour ceux qui désirent connaître l'efficacité et l'emploi en mode réel, de euh, ces filtres Sawyer Mini. Si on change en cours de route. On n'a pas. On n'a pas la même sensation. Le même ressenti au niveau de l'impact. Aujourd'hui, on va découvrir un couteau de grande qualité. Non Pourquoi non Ah bon oh, oh Oh Oh merde Qu'est-ce qui s'est qu passé? Ça, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Allez hop, poubelle! Bah, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Allez hop, poubelle! Putain, à chaque fois je suis obligé de rechercher les trucs que je jette moi. Moi, euh, j'aime bien lancer des couteaux, ça me détend. Je vais vous montrer comment je fais pour extraire une vis cassée comme ça à l'intérieur. Donc, pourquoi je suis là ben Parce que ce bateau, cette nuit, il a coulé. Et ensuite, j'ai simplement une, deux et trois vis à tomber pour sortir l'ensemble. Donc là, une fois qu'on a remis en place notre culot, on vient mettre... Notre partie est montée. Quel rapport y a-t-il entre une bouteille d'huile, une boîte de cirage, une carte de l'île Navarino et une pizza Eh bien, la réponse, elle est dans le titre. C'est lui, c'est notre castor